J'avais un élève qui était un bon élève, qui était scolaire, plutôt scolaire, qui était bon en maths, bon en français, euh, qui... Voilà, mais je ne le sentais pas forcément hyper motivé. Enfin, il faisait tout ce que je lui demandais de faire. Mais je ne le sentais pas forcément hyper motivé. Euh, voilà, quand il avait fini, il avait fini. Et il me disait, c'est bon, j'ai fini. Bon. Et à la fin de l'année, il a proposé en fait, d'apprendre aux autres à jardiner. Et là, j'ai vu euh, un autre visage avec une autre lumière dans ses yeux. Et je me suis dit, euh, c'est vraiment dommage qu'en parallèle de tout ce qu'il réussissait à faire, je n'ai pas pu mettre en place dans la classe un coin euh, vraiment du vivant dans lequel il puisse s'investir et aller euh, faire son jardin justement quand il avait fini ce qu'il avait à faire. Je me suis dit que c'était dommage que je ne l'ai pas exploité avant. <rire> J'étais frustrée. On a tous une intelligence primordiale, ou, ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum. On est tous différents et on est tous des ressources les uns pour les autres. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être de, de, de, plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi euh, ressources que moi, finalement, dans la classe. L'idée, en fait, c'est surtout de faire prendre conscience aux élèves de leur intelligence. Même si euh, c'est peu de temps pour eux dans la journée, pour ceux qui ont une intelligence kinesthésique ou musicale, au moins qu'ils en prennent conscience et qu'ils sachent que ça, c'est leur point fort. C'est pour les enfants de...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 J'ai mis le marché des connaissances en place. Ça s'appelle comme ça, parce que l'outil s'appelle comme ça, mais eux, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aux autres que vous aimez faire par-dessus tout Chacun apprenait un petit groupe, euh, il y avait eu des petits groupes de cinq, et chacun transmettait, en fait. Euh, et après, on a vu, euh, on a fait un cercle de parole sur, euh, à la fin du marché, qui a duré euh, deux jours, sur qu'est-ce que ça nous avait appris, qu'est-ce qu'on avait euh, apprécié, et comment on se sentait quand on était... Euh, quand on transmettait des choses qu'on qu aime. Quoi. Et à partir de là, de, de leur proposer d'être des personnes ressources dans la classe par rapport à, à, au domaine d'activité. Si on a un problème, par exemple, de maths à résoudre et, et euh, qu'il y a un expert... Euh, en, en intelligence logico-mathématique, on va plutôt vers lui. Si on a des questions plutôt sur les animaux, sur la nature, etc., on va plutôt vers un autre. On fait prendre conscience aux enfants qu'ils sont tous intelligents, qu'ils ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés. Passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire, et lui faire comprendre que ce n'est pas parce que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 des petits ateliers dans lesquels ils peuvent aller quand ils ont terminé un travail ou quelque chose comme ça. Et comme ça, il y a les nourritures pour les huit euh, intelligences. C'est-à-dire, euh, j'ai mis euh, des jeux de construction euh, pour les euh, intelligences visio-spatiales. J'ai mis euh, des, des mandalas et, et des feuilles euh, pour euh, plutôt euh, bah, toujours euh, ceux qui ont une intelligence intrapersonnelle, qui veulent... Euh, voilà j'ai mis des livres pour ceux qui veulent, ce, les linguistiques, des mm, sudoku et des, euh, des jeux mathématiques pour, euh, voilà. Et il me manque la partie musicale qui est la plus compliquée, mais il faut que je fasse plutôt un coin écoute ou quelque chose comme ça parce que, bon, faire des instruments de musique pendant que les autres travaillent c'est un problème. Voilà, enfin j'ai essayé de commencer à voir un peu les, et toutes les périodes je vais changer les, les outils. Pour, euh, je vais faire un coin aussi euh, où ils vont pouvoir s'occuper de plantes, de, je vais mettre un, un poisson, voilà, qui est quelque chose pour les naturalistes. Enfin, voilà, je vais réfléchir euh, et intégrer petit à petit, mais je pense qu'ils vont me donner des idées aussi. J'ai vraiment vu qu'à travers ce marché des connaissances, c'était les intelligences multiples qui se révélaient. Parce qu'il y en avait qui voulaient euh, leur apprendre à semer euh, à semer des graines pour avoir des légumes. Il y en a un autre qui voulait euh, leur apprendre à jouer au rugby. Il y en a un autre qui voulait euh, euh, leur apprendre à faire des paniers euh, en origami. Un autre, enfin, et en fait, je me suis aperçue qu'en leur proposant cette entrée, déjà, ils montraient quelle, in quelle était leur intelligence primordiale. J'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte,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 Et plus ils sont respectueux et, et moins on a besoin d'autorité. Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage. Ils sont, euh... Enfin, je me sens... Enfin, je suis reconnue. Enfin. C'est quelque chose comme ça. Quand j'ai expliqué à mes enfants qu'il y avait huit formes d'intelligence et qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas très doué en mathématiques ou on n'est pas très doué en français qu'on est en... en échec pour la vie,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 C'est difficile déjà parce qu'on est dans un système qui ne dit pas ça, donc euh, un système qui est assez verrouillé par rapport à ça. Je sais que j'ai une intelligence logico-mathématique pas très développée et euh, quand je suis arrivée euh, en cycle 2, je me suis dit ben comment je vais leur faire passer les maths parce que si je ne le leur fais passer que par des fiches ou par des choses comme ça, enfin, même moi je ne vais pas arriver à... À transmettre les maths et en fait je suis passée par mon propre processus de voir comment moi je pouvais comprendre et fonctionner et en fait on manipule beaucoup, on, on fait beaucoup de jeux, de maths, on fait beaucoup de... et voilà j'ai trouvé ma manière de le transmettre parce que pour moi c'est pas, pas une intelligence que j'ai développée, j'ai toujours été en difficulté quoi, en maths.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 Il y a huit formes d'intelligence. L'intelligence linguistique, logico-mathématique. Ensuite, il y a l'intelligence naturaliste, l'intelligence musicale, intrapersonnelle, interpersonnelle, visuospatiale, l'intelligence kinesthésique. Officiellement reconnues, elles ne le sont pas. C'est une recherche qui a été faite. Des livres ont été édités. Des enseignants, effectivement, pratiquent dans leur classe, mais très peu. Et euh, une majorité d'enseignants ne connaissent pas les intelligences multiples. Moi-même, je les ai découvertes il y a à peu près trois ans. Et quand j'en parle autour de moi aux enseignants, ils me disent Mais on ne sait pas ce que c'est, on n'en a jamais entendu parler. L'année dernière, il y avait un enfant euh, qui chantait super bien, qui avait une très belle voix et qui, euh, qui avait le rythme, qui, qui a compris tout de suite. Euh, Enfin, C'est ma, ma collègue donc, qui fait la musique, qui l'a repérée. Et quand euh, elle lui a fait le retour en lui disant, « Mais tu sais, tu chantes très bien, tu as le rythme, tu as le... ça se voit, tu, tu entends vraiment la musique, etc. » Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage. Ils sont, euh, enfin, je me sens, enfin, je suis reconnue, enfin, c'est quelque chose comme ça. Et j'ai l'exemple aussi de ma fille l'année dernière qui est arrivée. Et elle me dit « Maman, j'ai une bonne nouvelle. » Alors je lui dis « Oui. » Elle me dit « Tu sais, j'ai eu vin en, en champ. » J'ai eu vin en champ Alors j'ai dit « Ah bon ?» si ça veut dire que J'ai dit « Ça veut dire quoi ce vin ?» Elle me dit « Non, mais le vin c'est une chose, mais c'est surtout ce que m'a dit le prof. » Alors j'ai dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit le prof ?» Il m'a dit qu'il adorait mon grain de voix. Et du coup, elle a répété à tout le monde. Elle a dit à son père, elle a dit à ses grands-parents, elle a dit. Euh... Et ça, ça l'a porté pendant presque une semaine, quoi. D'avoir eu 20 en chant, parce que le prof adorait son grain de voix, quoi. Et... Mais pour elle, c'était une révélation. Et... Et je trouve que là, il a été fin, parce que je suis persuadée que 20 en chant, euh... il y a des profs qui diraient, euh, mais c'est pas possible, parce que la perfection euh, n'existe pas. Et 20, c'est quand on est parfait. Et lui, il a osé lui mettre 20. mais parce que voilà, il avait touché quelque chose d'identitaire. On fait des décloisonnements les après-midi. Donc euh, une collègue à moi fait euh, la musique, moi je fais les arts plastiques, et une, autre, une troisième collègue fait la découverte du monde. Donc tous les circuits électriques, euh, enfin, des choses que moi je ne maîtrise pas du tout. Et en fait, euh, les enfants euh, sont mélangés, les classes sont mélangées. Et tous les après-midi, pendant une heure et demie, on tourne. Le mardi, ils vont euh, avec une enseignante, le jeudi avec une autre, et le vendredi avec la troisième. Et nous, on transmet des choses qu'on sait transmettre, des choses qu'on aime. Et en fait, là, on ne se pose pas la question de savoir... Euh, ben euh, oui, on trouve ça normal. Nous, on est. Voilà. Moi, les arts plastiques, ça me parle. Euh, ma collègue Marlise, la musique, c'est sa passion. Et, euh, elle, est, euh, elle, elle est chanteuse dans une chorale. Et enfin, euh, elle vibre pour la musique, ou la musique la fait vibrer. Et mon autre collègue, euh, voilà, c'est sa partie, quoi, la découverte du monde. Et du coup, les enfants aime beaucoup ces temps-là, mais je pense aussi parce que nous, on les transmet avec qui on est et avec notre intelligence primordiale. Je pense que je vais aussi leur dire, ben moi, je suis personne de ressources dans cette intelligence-là et leur montrer qu'il y en a d'autres pour, pour lesquels je suis moins à l'aise, mais que je fais quand même vivre et que je suis obligée de faire vivre en tant qu'adulte et que ça s'apprend. Pendant le premier siècle d'école, on s'est basé essentiellement sur ces deux intelligences-là, linguistique, logico-mathématique. Ce sont les deux sur lesquelles les tests de QI se basent aussi. C'est-à-dire quand on envoie des enfants faire un QI parce qu'ils euh, ont une intelligence, on dit précoce, euh, on se base sur ces deux intelligences-là. Et en fait, euh, Garner dit que c'est un bon outil pour vérifier que l'enfant va être scolaire, mais c'est vraiment pas un bon outil pour dire que l'enfant va réussir sa vie. Au collège, euh, au niveau du, du bulletin, en fait, il y a toujours les. En premier, c'est français, les langues, les maths. Et c'est comme s'il y avait, en fait, dans le. quelque chose, en fait, déjà, qui disait que ça, c'est plus important et ça, c'est beaucoup moins important. Et, et du coup, en fait, on ne valorise pas. Ça ne fait pas partie des matières, on dit des matières principales. En fait, c'est dans tout le vocabulaire qu'on utilise, dans tout ce qu'on montre, dans les évaluations qui sont faites en fin d'année, euh, les évaluations nationales, que ce soit en CE1 ou en CM2, euh, ce ne sont des évaluations que sur les maths et le français. Donc même si euh, dans nos classes, effectivement, on fait autre chose que des maths et du français, quand bien même la norme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 comment notre cerveau fonctionne, comment nous on fait dans notre vie de tous les jours pour apprendre dans tel, euh, dans tel euh, domaine et comment on peut le transférer à d'autres domaines. Pour moi, si on était que dans l'intelligence logico-mathématique ou que dans l'intelligence linguistique ou que dans la naturaliste, ou que, que ou que, ben, euh, le monde aurait perdu ses couleurs, quoi. Et euh, c'est parce qu'il y a les huit formes d'intelligence qu'on a un monde en couleur. Imagine qu'on soit dans un monde où il n'y ait plus de, de personnes qui aient cette intelligence musicale. Plus de musique, plus de concerts, plus de... Euh, je pense qu'on qu aurait un gros manque. Plus de personnes qui soient dans l'intelligence naturaliste plus personne qui s'occupe de l'environnement, plus personne qui s'occupe euh, des animaux, des végétaux, plus personne qui jardine, plus personne qui développe euh, euh, le vivant, enfin des choses comme ça. Moi, ça me fait plutôt penser à ça. C'est-à-dire, euh, soit on vit dans un monde en noir et blanc, ou soit on vit dans un monde en couleur. Développer ses intelligences, c'est développer un monde en couleur.